Dans cette vidéo, on va parler de ce que tu peux voir à droite de l'écran. Non, pas la liste d'émissions, mais le DPS Meter. Je vais t'expliquer comment l'installer, tu verras, c'est vraiment pas compliqué. Et juste avant ça, je vais te parler de règles générales d'utilisation liées au DPS Meter. Pourquoi il n'y en a pas de base et compagnie Let's go! Le DPS-meter, c'est un truc qui est fréquent sur les MMO qui permet de voir à combien tu tapes. Bon, Jusque-là, c'est assez logique et c'est quelque chose qui est assez surprenant quand tu viens de vous de te dire bah attends, il euh, n'y a pas de DPS-meter ou il n'y a pas de truc facilement accessible parce qu'on est tellement habitué à utiliser des tiles, Rekun, SCADA et compagnie pour avoir ces chiffres que c'est ultra bizarre de ne pas en avoir. Et donc, euh, voilà, une des questions récentes euh, fréquentes qu'on me pose dans les streams et qui est assez légitime, c'est euh, ouais, mais le DPS-meter. Donc, faut savoir que de base, Final Fantasy XIV, tu n'as pas le droit d'installer de des third parties, donc des outils tiers au jeu. Donc de base, installer un DPS meter, c'est pas autorisé. Cependant ils ont quand même conscience du fait que euh, oui, c'est quand même super pratique et oui, c'est limite même, même indispensable quand tu veux faire du contenu au level, donc c'est quelque chose sur lequel ils ferment les yeux à partir du moment où tu n'utilises pas ça pour bully les autres et c'est la raison pour laquelle ils en ont pas installé un dans leur propre jeu, c'est qu'ils trouvent que le DPS metteur, ça inclut, ça, ça génère deux sortes de comportements chez les humains un, harcèlement, par rapport aux gens qui ont moins de DPS que toi, par exemple dans les groupes tu fais du group finder ou tu prends quelqu'un pour aller tomber un boss, tu vas directement aller Kick, ceux qui sont le plus bas en DPS, tu vas pas regarder parce que c'est beaucoup plus dur de voir ceux qui font bien les mécaniques, ceux qui s'impliquent etc. Tu vas juste kick ceux qui sont bas du DPS metteur. Il est mort plus vite, c'est pas grave, peu importe. Hop, ça dégage. Il est bas du DPS metteur. C'est beaucoup plus simple de regarder un tableau et d'en tirer des conclusions que de réellement regarder la rencontre dans son ensemble. Du coup, ça engendre des comportements qui sont nocifs, donc déjà c'est problématique. Et il euh, y a d'autres personnes qui viennent jouer qui sont pas dans une optique de performance. Et quand tu joues avec des pick-up, bah t'as pas forcément envie qu'on vienne te faire chier sur ton DPS. Et donc ils savent que si de ça, ça va engendrer ce genre de comportement. Outre ça, ils savent également que lors d'un boss, s'il y a un DPS metteur, il va y avoir des joueurs qui vont être plus focus sur un DPS metteur que sur le fait de bien faire les mécaniques du boss. D'ailleurs, je l'ai connu sur World of Warcraft, t'as les mécaniques de saut de groupe, les mecs, ils ne bougent pas il reste à DPS et à la fin ils disent « Ouais mais t'as vu, je DPS plus que l'autre. Hein. »« <rire> Bah oui, oui, l'autre il bouge. Ouais. » Bon bref, c'est pour ce genre de comportement qu'ils veulent vraiment éviter d'en mettre. un. Hein. Mais en même temps, un DPS metteur, c'est super important. D'autant plus que ce DPS metteur-là, c'est également le truc qui va te permettre de prendre tes logs et de les mettre sur FFLog. Alors, FFLog, pour rappel, c'est plus ou moins l'équivalent d'un Warcraft Log. Et tu vas avoir directement tous les logs de tes combats, tu peux les upload dessus et compagnie. C'est euh, fait par la même, euh, la même entreprise, donc si tu viens de voir Warcraft, tu ne seras pas perdu. Et tu as un tas de fonctionnalités super intéressantes. Tu peux revoir les logs des combats, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment. Tu peux voir, euh, par exemple, quels sont, les castes, euh, quels sont les castes, dans quel ordre, qu'est-ce qu'il a fait et compagnie. Donc ça, c'est super important. Et si tu veux vraiment être petit, avoir du retour sur toi et sur tes performances, c'est très important. Que ce soit là ou au niveau du jeu, même simplement voir ton DPS, ça te permet de l'optimiser, de te dire Ok, si je fais ça, ça, ça dans cet ordre-là, j'ai ça comme résultat. Si je fais ça, ça, ça, j'ai ça comme résultat. Donc, on arrive à un moment où, bah oui, c'est quelque chose qui est important et qui permet aux joueurs de s'améliorer. Et donc, ils sont en mode Si tu l'utilises pas pour harceler les autres, je te dis pas que c'est ok. Mais je vais pas agir pour autant. <rire> voilà, donc c'est là où il se situe. Donc normalement, c'est assez safe. Il y a des gens qui l'utilisent depuis des années, notamment en stream, et il n'y a pas spécialement de soucis. Donc maintenant, si tu as envie de l'installer chez toi et d'avoir un DPS metteur, c'est tout de suite, on en parle maintenant. Ça passe par ACT. Donc dans un premier temps, il va falloir que tu installes ACT. Donc là, c'est assez simple. Tu vas sur. Tu tapes ACT 14 tu prends le premier lien. C'est Advanced Combat Tracker Boum boum boum Tu vas là dessus et tu le télécharges bon, il y a 48 000 façons Tu peux passer par le zip nanana. Le plus simple c'est que tu prends le tout premier lien Tu prends setup Ça va te mettre un setup Tu fais clic clic suivant Boum Au niveau de ton PC tu auras désormais ACT Bon à partir de ce moment là où tu as ACT Donc euh, Advanced Combat Tracker Là comme tu peux le voir Faut bien tout le temps le lancer en administrateur donc, Tu fais exécuter en tant qu'administrateur Une fois que c'est fait T'as as, as fait le plus gros du travail, mais il y a encore quelques trucs à faire, parce que c'est un outil tiers qui est relié au jeu. Donc, t'as une petite partie qui est dans Options, et qui est Show Startup Wizard. Donc ça, c'est... Euh, Wizard, c'est le... C'est euh, magicien, mais en gros euh, en français, c'est euh, ça c'est pour les, les outils de configuration automatique. En gros, c'est pour faire du clic-clic. Donc tu fais du clic-clic, tu choisis ton parsing euh, plugin, euh, tes log files et compagnie, et compagnie. Ça tu valides, donc tu fais juste suivant, suivant, suivant. Tu télécharges le plugin si tu l'as pas. Donc normalement, tu ne l'as pas. Ça sera pour permettre d'upload et de mettre tes fichiers de log sur FFLog plus tard. Donc ça, tu vas au suivant. Une fois que tu as fait ça, il ne te reste plus qu'à aller mettre ton propre DPS metteur sur le jeu. Donc tu vas au niveau de plugins t'as un onglet plugins et à partir de là t'as plugin list donc là tu vas dessus tu cliques sur get plugins qui est tout en haut à droite ça va te charger une liste de plugins il y en a plusieurs donc ça c'est pareil tu peux utiliser plein de trucs je te recommande parce que en tout cas c'est le seul que j'ai utilisé et il marche bien 77 overlay plugins il y en a peut-être d'autres qui sont mieux et compagnie j'en sais rien en attendant tu prends celui là 77 ff14 plus others overlay plugins à partir du moment où tu vas faire ça, il va te le télécharger et tu vas avoir deux nouveaux onglets qui viennent d'arriver overlay plugin.dll et overlay plugin WS Server. On va arriver sur le premier déjà. Donc, à partir de là, c'est là où tu vas configurer ton plugin. Donc, tu vas configurer quel affichage tu veux au niveau de ton DPS metteur. Donc, tu vas juste aller en bas, faire nouveau. Donc, tu fais nouveau. Et à partir de là, tu peux lui donner un nom. Donc, tu peux mettre DPS, tu peux mettre ce que tu veux, peu importe. Et tu choisis un preset. Le plus utilisé, en général, c'est celui qui est affiché à tout à droite de mon écran, qui s'appelle Kageru. Mais pff, honnêtement, il y en a plein des différents. Et en fait, ce que ça a changé, c'est le look et l'affichage des données. C'est-à-dire que les données, c'est ton ACT qui va les avoir. Donc dans tous les cas, le plugin, c'est comment vers le plugins, c'est quel affichage tu veux pour ton DPS Meter. Tu peux tous les tester, tu peux t'éclater, tu peux prendre Kageru et pas te prendre la tête. Tu fais exactement comme tu veux, mais t'en choisis un. Et à partir du moment où il est choisi, il va apparaître au niveau de ta liste à gauche ici Tu peux cocher les trucs Donc tu peux cocher euh, Afficher l'overlay, activer l'overlay, machin Normalement c'est des trucs qui sont de base, hein. base cochés au niveau de cet overlay là Tu peux également choisir au niveau de FF14 overlay settings euh, Est-ce que tu veux l'afficher ou pas Sur ta target, ton focus target, ton over, ton target off target Ça honnêtement c'est de la configuration Je te laisse faire exactement comme il te plaît En tout cas sache que ces options de personnalisation là seront possibles et c'est tout. Tu n'as rien d'autre à faire juste pour afficher ton DPS Meter. A partir de là, si tu es un streamer comme moi, sache que c'est cet onglet-là qui fait foi c'est Overlay plugins, WS Server, et en gros, tu vas devoir créer une URL locale sur laquelle ça va exposer les données et ça va générer un affichage que tu vas intégrer dans ton OBS. Si tu n'es pas streamer et que tu n'utilises pas OBS, tu t'en tapes de cet onglet-là. Donc, tu as juste fait ça, tu as ton DPS Meter, et sache que du coup, c'est l'onglet Main. Donc on retourne sur l'onglet Main, qui est l'onglet principal, et c'est ton ACT, comme tu peux le voir là, il va lister tout ce qui m'est arrivé, toutes les rencontres que j'ai eues et compagnie. Si tu veux démarrer une nouvelle rencontre, si tu veux reset le DPS Météor, etc. Ça passe par ACT, donc il y a d'autres façons de faire, je te ferai une vidéo plus poussée si ça t'intéresse. Mais dans tous les cas, tu peux faire un encounter et le reset. C'est ce tableau là qui fait foi, donc c'est lui qui récupère les données. Donc si tu n'as pas de données, c'est bizarre, c'est probablement que tu ne l'as pas lancé en admin. Et à partir du moment où tu as ça, tu ton DPS meter, tu as juste à aller sur ton jeu et aller taper ce que tu veux. Et là par exemple, on va taper un truc et tu vas voir le DPS metteur, il va s'afficher et il va me dire directement qu'est-ce qui se passe. Donc avec le look de Kageru et compagnie et compagnes. Comme tu veux voir, c'est super simple. Donc euh, au final. On a l'impression que c'est compliqué, mais ça l'est vraiment pas parce que tu peux tout télécharger via CT. À partir de là, t'as ton DPS meter. Donc à savoir que c'est vraiment important, n'utilise vraiment pas ça pour, euh, pour harceler les gens ou pour remontrer aux gens, etc. C'est quelque chose sur lequel ça peut te retomber dessus. C'est là où le, le point principal pour eux, hein, ça c'est un truc qui est vraiment important pour les éditeurs du jeu, c'est le fait d'être respectueux et de respecter les autres gens. Donc si tu l'utilises juste pour toi-même, pour prendre tes propres données ou avec tes potes, évidemment sur du raid pour des logs, on va dire. Honnêtement, c'est toléré, FFLog il tourne bien, etc. Mais voilà, bon, c'est à tes risques et des périls, mais bon, normalement il y a quand même très peu de risques et très peu de périls, et euh, c'est quelque chose qui comprennent complètement que tu mettes un DPS-metteur, qu'en réalité tu risques pas grand chose. Et bon, c'était quand même important que je t'en mette tout ça dans contexte, que je comprennes pourquoi, donc la philosophie est vraiment vraiment bonne, je, je comprends carrément. Moi c'est vrai que jouer sans DPS-metteur, ça, ça me rend très triste, j'ai besoin d'optimiser, etc. etc., etc. J'adore optimiser mon DPS, et si je peux pas, je suis triste. Mais. <rire> Mais je comprends que ce n'est pas le cas de tout le monde Et que tu pas envie d'avoir à subir des retours de personnes là-dessus Donc Agis en conséquence Utilise-le pour toi. Et ce sera tout pour cette vidéo. Donc j'espère que t'as kiffé. C'était important pour moi de remettre un peu dans le contexte. D'autant plus qu'on me demande souvent le DPS Meter sur Final Fantasy. N'hésite pas à venir me checker euh, non plus en live. Hein. Je suis en live tous les jours en ce moment. Je fais du gros rush. On monte, le... on, monte on monte, on monte. Si t'as des questions ou autres, je peux y répondre directement. Il y a également une communauté qui s'y connaît ultra bien. Il y a pas mal de joueurs à HL qui sont sur les lives. Donc ils peuvent également te renseigner. Donc n'hésite surtout pas à passer faire un tour sur le Twitch. Donc Twitch TV /txt. Je te souhaite une excellente journée. kiffe bien, prends bien soin de toi et on se retrouve très vite.